J'aime bien me laisser porter par le moment. Je ne me mets pas de barrière du tout. Au contraire, essayer d'explorer un maximum de choses et puis voir ce dont je suis capable. Moi, je suis musicien depuis euh, pas mal d'années maintenant. J'ai commencé avec une formation plutôt classique, et puis petit à petit, voilà, je suis allé vers le rock, et puis finalement vers la musique électronique. Donc maintenant, c'est ce que je fais en fait. Je joue avec euh, les synthétiseurs, des boîtes à rythmes, euh, et vraiment, euh, j'essaie de jouer sur euh, des boucles et puis de voilà, partir dans de la musique vraiment. Euh, type électronique euh, techno euh. même euh, des fois euh, où je me mets à faire euh, voilà du hip-hop à l'ancienne un petit peu euh, type euh, 90 avec de la MPC des samples euh, vraiment crado Ouais alors principalement en fait lorsque je me mets à faire de la musique ça commence sur le hardware dans tous les cas c'est quelque chose que je trouve euh, très intuitif très simple et du coup ça me permet d'arriver facilement à un résultat qui sonne bien euh, après bien sûr, lorsque je souhaite euh, m'enregistrer, bah, voilà, je passe par ma carte son et puis euh, j'utilise des plugins pour euh, tout ce qui est euh, euh, voilà, travail plus en profondeur dans le son. Et du coup, comme j'ai pas mal de synthés, c'était important d'avoir un maximum d'entrées disponibles. Donc euh, là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai mes deux entrées principales, celles qui sont avec euh, euh, le préampli, celles qui sont en façade, qui, dans, la, dans lesquelles j'ai branché euh, mon circuit de tracks, qui lui-même a le euh, Novation Peak et le Base Station de brancher à l'intérieur. Donc en fait, avec juste deux entrées, j'ai euh, voilà, trois synthés différents. Ensuite, j'ai euh, le Mini-Log XD qui est branché à l'arrière, ainsi que euh, la Drum Brute que je fais passer par une pédale d'Overdrive, le Mini Brute 2S et le Micro Freak ça me permet vraiment d'avoir tout branché en même temps et donc du coup de pouvoir disposer de tous mes instruments en même temps et de ne pas être bloqué à un moment, on va dire, pendant que j'ai une boucle qui tourne ou quoi que ce soit. Je peux jouer vraiment de, de tout à n'importe quel moment et c'est ça qui est, qui est intéressant. Moi, j'utilise Ableton Live Lite. Euh, avant, j'étais plutôt, je travaillais plutôt sur Logic et comme le logiciel était offert avec euh, la carte son, bah, je m'y suis mis, je l'ai téléchargé et puis j'ai commencé à travailler dessus. Et puis c'est vrai qu'on s'y fait très bien. Il y a un outil mastering qui est, qui est juste mortel dedans. Après, il y a les, les compresseurs euh, Red 2 et 3, compresseurs et équal, equalizers qui sont euh, de très bonne qualité. Et surtout, ce que j'adore, c'est le plugin collective. Le fait de pouvoir en, enregistrer justement, euh, bah, les huit les, les pistes en même temps. Euh, C'est un, un super avantage parce que du coup moi je peux euh, jouer en live avec tous mes synthés, toutes mes boîtes à rythme de brancher en même temps, euh, juste appuyer sur enregistrer sur le logiciel et puis après j'ai euh, bah, mes huit pistes qui sont, euh, qui sont enregistrées euh, en simultané donc après ça me permet de les traiter séparément et de, et de voilà, pouvoir réussir à faire un, un mix qui soit à peu près clean, plus clean on va dire que le rendu live euh, euh, du moment. Oh,